L'écologie du récit, c'est bien sûr tout à fait autre chose que les récits de l'écologie ou les récits écologiques. C'est une manière de recontextualiser l'usage et les fonctions du récit dans des périodes historiques et dans différents types de paradigmes socio ou socio-historiques. Et donc euh, essayer de désenclaver la littérature de l'usage du littéraire pour la faire participer à d'autres formes d'expression ou de, de paradigmes sociaux toute l'idée du livre, c'était d'essayer de voir comment, à une certaine période de, de l'histoire humaine, l'imaginaire a servi à la construction du réel. Et que peu à peu, pour, pour différentes raisons, euh, l'imaginaire s'est décontextualisé du monde et est devenu un usage purement euh, fictif, un usage de production fictionnelle, fictive, qui ne participe plus du tout du coup à notre sentiment du réel, pour le sentiment du réel, il suffisait de la rationalité, la logique technique, etc., de d'artificialisation. Et, et donc l'idée de, de ce texte, c'était de voir en quoi, en effet, on pouvait retourner à une écologie d'imaginaire qui ne qui ne n'isolait pas l'imagination dans le domaine des fictions, mais qui nous permettait de construire d'autres protocoles euh, de réalité, disons, que cette réalité moderne, scientifique, rationalisée, donc désenchantée occidentale, où seulement les procédés scientifiques, l'artificialisation du monde, euh, aident à sa construction. Et du coup, c'était une façon bien sûr de retrouver donc, un, un souci écologique, puisque ce qui pourrait, à l'heure actuelle, rendre de nouveau, euh, enfin, changer la fonction des récits, et donc les faire sortir de l'espace de la fiction, c'est justement le retour d'un monde qui échappe à notre contrôle technique, et à notre, contrôle, à notre sécurité intellectuelle et technique d'hommes moderne, disons, qui avons artificialisé le monde et donc n'avons plus besoin du tout de l'imaginaire pour nous confronter aux nécessités d'un monde que qu'on était impuissant à changer, ce qui était le cas pour les peuples premiers par exemple ou ce qui est encore le cas largement pour les enfants qui ont besoin vraiment de l'imaginaire pour se faire à l'épreuve du réel qui ne peuvent pas modifier auxquels ils doivent plier leur', leur psyché alors que c'est vrai que dans l'histoire humaine l'homme a eu tendance à modifier le réel plutôt que euh, enfin à modifier le réel par la technique par la raison à substituer le domaine de la loi au domaine des forces obscures disons et auquel cas l'imaginaire bien sûr est, est a subi un certain chômage technique qui, qui n'a servi plus qu'à construire des espaces fictifs euh, puisque le monde lui-même était euh, dératisé ou dépotentialisé, disons, de, de toutes ces forces euh, euh, néfastes. C'est pas du tout une espèce de manifeste ou de programme de nouvelle littérature, c'est plutôt une reprogrammation de nos protocoles de lecture pour comprendre que il y a, cette ségrégation de l'imaginaire ou de nos fonctions imaginaires ou de, de notre puissance imaginaire dans le domaine de fiction est particulièrement, enfin euh, peut, peut devenir problématique dans un monde où euh, dans un monde qui va dépasser euh, largement notre puissance. Un, un, peu ce qui, enfin l'idée par exemple qui était celle de Jung qui est assez intéressante, c'est que là, il n'y avait pas d'inconscient chez les peuples prémodernes parce qu'ils étaient projetés dans des symboliques, dans des, des mythologies, dans des divinités, etc. Et le refoulement Enfin, la ségrégation de l'imaginaire et du monde, c'est-à-dire le refoulement de toute cette mythologie, ou la démystification du monde, a entraîné la, quasiment la création de notre inconscient. Donc tout a été refoulé dans nos fantasmes, dans nos névroses, dans nos cauchemars, etc. Tout ce qui était notre rapport intelligent d'imagination et de construction du, imaginaire du monde. Et il se pourrait maintenant, en effet, qu'il y ait une espèce de, de, de retour de nouvelles projections de notre imaginaire sur le monde, si c'est la seule façon de rendre ce monde pour nous symboliquement habitable. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'efficacité symbolique, c'est-à-dire enfin, la création de symboles permet aussi de se faire à la réalité, de retrouver des liens à une réalité sans... sans euh Enfin, sans, sans continuer cette espèce de jeu perpétuel qui est la changer dès que ça ne va pas, s'il si, si se trouve qu'il y a certaines choses. Bon, je, par exemple, le, le, pour ça, la pandémie, ça a été assez intéressant de voir l'impuissance totale, euh, enfin, d'une certaine mesure, pas totale d'ailleurs, mais l'impuissance qui aurait dû permettre la libération des forces imaginaires. On, on a vu en fait l'incapacité à réagir de façon euh, euh, imaginaire, oui, alors que la peste, enfin, les pestes avaient donné euh, Sophocles, enfin, Eudiproix de la, enfin, la nature des choses de Lucrèce, le de Décaméron enfin de ça, et là on s'est trouvé devant une espèce d'incurie de, de, de, un imaginaire qui était simplement une espèce de, de, de spectacle de la science, de la raison impuissante, qui n'a pas du tout, enfin en tout cas pas encore, réussi à libérer de nouveaux rapports à cette nécessité à laquelle il faudrait peut-être se faire. Ce qui était important pour moi, c'était justement de, de, de, de comprendre la schise ou le clivage qu'il y a dans la littérature entre les écritures du réel et, la, par exemple, la science-fiction, la grande imagination. Euh, euh, et ça, ça, enfin, Il me semblait important, dans, le, dans, le cadre, enfin, dans, dans la, la vie qui, qui va être la nôtre, d'essayer de, de retrouver des imaginaires de proximité. Et en particulier un rapport au monde qui ne soit pas parce qu'en ce moment il ya une, une, une vraie une vraie culture fausse ou réelle d'ailleurs de l'animisme une espèce de retour à l'animisme ce que bon, ce qui est intéressant en un sens de, de faire de tout une personne mais c'est quand même un tout petit peu un préjugé moderne pour moi de continuer à faire enfin, comme si le nec plus ultra c'était d'être une, une personne alors tout du chien à la carotte va devenir une personne bon mais ce qui Enfin, à la limite, moi, je, je, ce qui m'intéresse plus, ce sont des, une ontologie ou une mondiation, si je veux parler comme euh, des qui seraient plus totémiques, c'est-à-dire de proximité, ce qui est, ce qui est mon lieu, c'est ce lieu dont je dois me soucier, c'est ce lieu que je dois entretenir imaginairement, cultiver imaginairement et d'ailleurs pratiquement tant qu'à faire. Et donc, en effet, il y a une nouvelle sensibilité aux habitants du lieu, à ces, à ces nœuds de relations qui se nouent avec le lieu, qui sont viscérales, souvent, enfin c'est même c'est même plus un anthropomorphisme ou un psychomorphisme, c'est vraiment sur, sur ce que Lenart appelait un, un cosmomorphisme, c'est-à-dire c'est on a on a la, la chair, du, on est de la même chair parce qu'on est du même monde, du même lieu, etc. Et il y a cette participation qui est en tant que en tant que créature, pas en tant que psyché, en tant que personne, mais en tant que vraiment que créature, on a des il y a des analogies, des correspondances, etc. Et c'est ça qui est important. Et du coup, dans l'imaginaire des lieux qu'on habite, enfin habiter un lieu, ça devient ce partage d'habitat en particulier, ça devient important. Et surtout, ça devient important comme euh, milieu de projection de sa psyché, des problèmes psychiques, etc. cette espèce de savoir euh, savoir traiter euh, sa psyché dans le monde savoir la projeter pour la traiter pour c'est une forme de catharsis bien sûr mais ce qui donne sens au monde et qui donne aussi lieu du coup à une espèce de d'évasion psychique ou de re, de, de relâchement d'une pression psychique trop forte etc enfin bref savoir euh, mettre son inconscient sur la table là où on habite et, et faire exister tout ça euh, ce qui est intéressant dans la période moderne, enfin dans la période qui, qui nous occupe, c'est que ce grand dehors qui nous revient dans la figure pourrait de nouveau correspondre à un grand dedans. C'est ça qui, qui est intéressant pour moi. Ce qui serait des, des espèces de, de, de crises ou d'apocalypse culturelle ou psychologique pourrait être en relation avec des apoca une apocalypse historique ou une apocalypse des milieux, etc. Et donc du coup, euh, une espèce de, de, de enfin, une crise pouvant se projeter dans une autre ou en permettre de symboliser une autre, etc.